Cette année, c'est la quatrième édition du Tour Immédiat sur nos campus de Paris, Lyon, Toulouse. Comme chaque année, nous demandons aux étudiants de former des petits groupes de quatre et d'aller à la rencontre des entreprises de leur secteur d'activité en journalisme, communication, production. Nous avons sollicité les entreprises partenaires, les diplômés, les intervenants, en leur demandant d'accueillir ces groupes d'étudiants qui viennent ainsi visiter, interviewer, rencontrer leurs futurs tuteurs de stage ou d'alternance. Lors du Tour et Média, nous demandons aux étudiants de réaliser un mini-reportage et un article dans le cadre des visites qu'ils auront réalisées. Nous leur fournissons un kit vidéo qui est composé d'un trépied, d'une batterie et d'un micro, et également un carnet et un stylo afin de faciliter la prise de notes lors des visites et la rédaction des articles qui se retrouveront sur le blog du Tour Imédia. Enrichissant, immersif, découvert, créatif, dynamique, productif, expert. Incroyable. Contact. Inoubliable. Visite. Merci. <rires>